Hello tout le monde, c'est Lucy Arts Gaming Et aujourd'hui on se retrouve pour la Woodbox de ce mois-ci La Woodbox du mois de mai Qui est un thème survie Avec des choses très intéressantes je suppose Donc, voilà, je vais aller piocher ce qu'il faut dedans Comme vous Hop là Voilà, le truc est comme ça, voilà, comme d'habitude hein. Vous avez d'habitude Donc... Alors, je vous laisse regarder ce qu'il y a à l'intérieur sans que je regarde. Voilà. Et maintenant, on va essayer de faire une petite place sur la petite table et on va sortir. Alors, déjà, le petit livret. Survie. Coucou. On ça en dernier. Alors, on regardera euh, ça en dernier. Ça, qu'est-ce que ça peut être Oh, ça, c'est une pub pour un manga. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas vraiment pour le moment que j'ai déjà trop de manga en cours. Euh. Donc, euh, alors, oui, on va, on va déjà commencer par la boîte qui me vient dans les mains. Et voilà, regardez, une petite figurine pop de Lara Croft. Oh, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Même si je suis pas forcément une grande, grande fan des, des figurines pop, quand ça concerne des choses que j'adore, je suis toute contente. En plus, c'est la Tomb Raider qu y a dans le, qui est sortie dans le nouveau, dans celui-là. Euh, de 2013, je crois. On va l'ouvrir tout de suite. On va l'ouvrir tout de suite si j'arrive. Parce que je veux la tenir dans mes main cette figurine. Je la veux. Euh, si j'y on voir comment elle est trop belle. Ouais, elle est vachement belle. Hein. Elle est très, très, très, très, très belle, je trouve. En plus, il y a l'effet euh, saleté, euh, les, euh, les blessures de la Lara et tout. Elle est vachement mignonne donc euh, je vais la mettre évidemment là où il y a mes autres figurines. Comme j'ai fait un peu de tri. Alors on va, on va pas on va éviter de prendre le t-shirt quand même. Alors nous avons évidemment le pin, Comme d'habitude. Le petit pin celle-là. Je sais jamais comment on les met ces pins. Franchement. Je sais jamais. Ça se trouve c'est tout con, hein, mais.. C'est tout con, c'est tout con Hop là Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un petit truc là, qu'est-ce que ça peut être Ouh, poster collection The Last of Us Voilà Donc voilà, on a 40 petits trucs Mais ça on a 40 illustrations de The Last of Us On va servir ça tout de suite C'est trop bien Je dirais que cette, ou cette outbox moi aussi était pas mal aussi Bon après moi j'attends juste avec impatience euh, les woodbox où il y aura un produit Zelda encore parce que franchement j'adore Zelda. En plus en ce fait, moment je joue je me refais Breath of the Wild donc euh, je suis totalement si j'arrive à l'ouvrir évidemment donc j'ai totalement envie de m'acheter euh, ce qu'il faut de Zelda. Alors voilà. Enfin, j'ai réussi. J'ai réussi. Alors voyons voir donc. Ça s'ouvre comme ça. Ah ouais Ça fait comme un petit livre en fait. Un petit livre d'illustration. Donc voilà. Et, et le personnage qu'on joue dans The Last of Us, je peux m'expliquer. On a plein de jolies petites illustrations quand même. Trop belle. J'essaie de vous de, tout de, de, de, de montrer parce que je me dis que comme ça, vous voyez un peu le contenu. Donc voilà, donc voilà, ouais, voilà, voilà. Hop, hop là. Franchement, les illustrations sont vraiment très belles. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont absolument magnifiques. J'adore les illustrations où Emily se bat. Très bien. Elles sont vraiment magnifiques. En plus, je crois que non, c'est pas par rapport au fait qu'ils vont sortir un euh, nouveau à The Last of Us. Alors voilà, on a <rire> le, petit, euh, le petit dessin là, qui est trop mignon. Voilà, on a un peu tout. Je ne sais pas si vous voyez, parce que les illustrations sont quand même assez sombres. Mais bon, je vous montre quand même hein, Celle que vous voyez. Voilà. Donc là, il y a les ennemis et tout. Waouh, pas mal hein. Je crois que c'est les illustrations dans les BD qu'on peut trouver je crois. Je crois que c'est ça. Illustrations des BD qu'on aime peut trouver. Ouais, elles sont, elles sont belles aussi hein, là. Elles sont magnifiques. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Franchement je les trouve superbes. Je les adore les petites illustrations. En plus elles sont bien voudrais que je me remette à The Last of Us parce que j'ai le jeu. On a vu ça, c'est euh, peut-être les affiches de film qu'on peut voir dans le jeu peut-être. On a une petite illustration du DLC. On a les infectés. Ah ouais, franchement c'est bien. J'aime bien. C'est sympa ce petit bouquin. Hop là, voilà. On arrive bientôt à la fin, ouais. On arrive bientôt à la fin. On a une jolie illustration de Ellie. Là, aussi. Tout plein d'illustrations. Et voilà, la finale. Franchement. Ce poster collection. 40 40 va poster Ouais, en gros, on peut les enlever, quoi. Je peux les enlever du petit livret, mais je pense que je les laisserai dans le petit livret parce que vu que je peux pas les accrocher de ma chance parce que j'ai pas... Comment expliquer euh... Vu que j'ai pas trop de punaises et trucs et que le mur est dur. Alors, voyons voir qu ce que j'ai eu. Ah, voilà, un petit livre sur Resident Evil. Donc, c'est l'incroyable histoire de la saga Resident Evil. Resident Evil, je connais Je crois que je Evil. Donc, voilà, c'est on a vu, c'est euh, un petit livre qui explique un peu. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un petit livre un peu qui explique. Euh, euh, le gameplay et tout du jeu comment ça a été fait choses comme ça donc ça peut être intéressant et voyons voir ce que voilà donc on a le dernier truc alors là vous allez sûrement le reconnaître quoi. et personnellement c'est un film que j'aime pas trop mais je dirais que le t-shirt est pas mal classe je vais vous le montrer quand même On va l'enlever de son sachet ça sera plus simple pour vous de regarder comme ça et euh, on va le déplier. Voilà. Et voilà le petit t-shirt. Même si le film, je ne l'aime pas trop, je trouve vachement le t-shirt vachement classe. Et vachement joli en plus. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Voyons voir un petit peu le petit livre. Le petit livre. Après, on va pouvoir s'arrêter là. Je vais donner ma petite opinion sur cette box. Alors, évidemment, on livrait comme vous voyais tout le temps. Il y a ceux qui ont gagné d'être pris en photo pour le euh, livrer. Oui, il y a vraiment tout à l'heure. Hein. Le coup de cœur de l'équipe de Donc voilà, Metal Gear solide. Non, Metal Gear Survive. Pourquoi je dis Metal Gear Solid Et putain, la Woodbox, Box, la méga Woodbox qui a, qu a été gagnée ce mois-ci, elle est énorme. Alors on a une grosse figurine de Freddy Une de The Walking Dead On a aussi euh, la collection de BD The Walking Dead On a la PS4 avec le jeu Resident Evil K euh, 7 hein, Et on a le Playstation VR Donc en gros c'est pas n'importe quoi qu'il y a dans la Mega woodbox. Mais bon pour être tiré au sort pour la Mega woodbox Ou encore réussir à gagner euh, Faut vraiment être euh, très doué, très chanceux je dirais donc après il y a Green Pop mais là c'est absolument pas la même que j'ai eu. C'est absolument pas la même parce que celle-là c'est celle, -là, celle euh, je crois de. Master. Mince, euh... Mince de... Je me demande si c'est pas dans Anniversary. C'est pas dans Anniversary dans, dans euh... ce truc euh, Lara Croft euh, Temple of. Euh, je sais plus quoi. Pourtant je connais bien la série. Mais bon. Je connais bien la série. la saga de Tomb Raider, mais il y a certains brailleur qui m'ont pas trop plu du coup on va dire que j'ai un peu oublié leur nom évidemment on a le petit t-shirt de la woodbox avec freddy qui est vachement classe pour le dire il est tellement classe collection de posters the last of us oui après la petite histoire l'incroyable histoire de resident hero et puis enfin le pins alors woodbox présente le box rigolant oui en gros la on pouvait, pour le mois prochain, je crois que c'est, on pouvait avoir la Woodbox, euh, édition limitée sur League of Legends. Mais, moi, je suis pas trop intéressée par League of Legends, donc, on va dire que, je me suis, je pas acheté. Donc, on va voir ça. La Woodbox, est un du mois prochain. Je crois que c'est, en rapport avec des, ah, oh, c'était quoi le mois prochain? J'avais vu, en plus, il y a pas longtemps. Mm -hmm. Donc, juin. Je... Donc voilà, dans, au mois de juin, on peut avoir South Park, Rick et Morty, Toy Story, Batman. Donc apparemment, ce serait... Euh, comment ça s'appelle euh, Ça s'appelle... Ça s'appelle... Euh, le thème, c'est Cartoon. Donc on va dire qu'on aura des, des objets en rapport avec les cartons. Donc, South Park. Euh, J'avais vu. J'avais vu où Ah, purée. Ah, les pubs. Il y a ça au Spark, il y a Rick et Morty, et il y a, je crois, euh, la série animée de Batman, je crois. Ça, et puis il y aura peut-être un petit truc de Toy Story. Voilà. Voilà, en attendant, je vais vous donner ma petite note pour cette petite box. Donc, on va faire une note sur 10. Donc, euh, je dirais. Je donnerai la note de 8,5 sur 10 parce que. Je dois avouer que je suis pas fan déjà de Freddy, mais ça me dérange parce que le t-shirt est vachement classe. Mais surtout, je suis quand même... Même si je la trouve super la figurine pop de Tomb Raider, j'aurais aimé avoir une vraie figurine, pas une pop. Ça aurait été plus intéressant pour moi. Mais bon, c'est une pop, c'est une pop, hein, c'est tant pis. Mais sinon, c'était une woodbox pas mal intéressante, hein. en tout cas. J'espère que la petite vidéo vous aura plu depuis longtemps, je suis vraiment désolée parce que j'ai eu des tonnes de choses à faire, j'avais des animés à finir, j'avais des rendez-vous, enfin j'avais plein de choses à faire, du coup j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour faire euh, cette euh, vidéo unboxing qui depuis, euh, ça, que j'ai depuis début mai, c'est ça, que j'ai depuis début mai, comme vous voulez, Comme comment voulez-vous quand on a des choses à faire hein. Pas tout faire en même temps, mais bon je me dis, même si j'ai eu beaucoup de retard parce que j'ai pas fait de vidéo pendant euh, pas mal de temps, je me dis que c'est pas grave, vous en faites pas, je vais continuer les vidéos. Donc soyez-en sûrs, donc il euh, y aura toujours quand même euh, des petites vidéos, ou alors il euh, y aura peut-être un décalage euh, vu qu'on arrive sur le mois d'été vu que j'aurai peut-être plein de choses à faire, genre des sorties, choses comme ça. Donc il euh, y aura peut-être euh, un petit décalage, mais par contre, euh, vous en faites pas, il y aura quand même 2-3 euh, vidéos par-ci par-là. Et euh, sinon, pour, euh, bah, quand on sera au mois de septembre, hein, ça je reprendrai de plus belle mes petites vidéos. Donc euh, voilà. Sinon, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite cloche de notification. Et me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis. Ciao, bye tout le monde. C'était Lucy Hearts Gimme. Ciao.